Terre de Liens est basée sur les bénévoles, il n'y aurait pas de bénévoles, il n'y aurait pas Terre de Liens. Notre arrivée à Terre de Liens, ça a été un peu les deux pieds dans le plat euh, sur euh, un dossier d'achat d'une ferme. Donc ça, c'était super intéressant et motivant, même si on n'y connaissait rien. Pour acheter des terres agricoles euh, par Terre de Liens, euh, le travail, il se fait par les bénévoles sur le terrain localement. Quand on a mis en adéquation euh, un projet avec une ferme, il faut instruire un dossier en vue de présenter ce dossier-là à la foncière pour la convaincre d'acheter cette terre. Il y a vraiment l'idée de faire monter en compétence les bénévoles. Il y a une série de formations qui sont proposées. Il y a des gens qui sont là pour nous répondre à nos questions. Et puis, on apprend plein de choses. Comment on travaille avec la SAFER, avec les collectivités Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une parcelle Un arrêté préfectoral, etc. Et donc là encore interviennent les bénévoles du groupe local qui vont faire des événements, en parler dans divers événements pour que de l'épargne soit collectée jusqu'à atteindre un certain niveau qui déclenchera l'achat de la foncière par la suite. C'est à la fois une faiblesse parce que ça complique tout, euh, les bénévoles, ils bougent, il y en a qui arrivent, qui partent, et à la fois une force parce qu'on a plein de gens disponibles avec plein de compétences différentes. Et en général, quand il y a besoin, on trouve toujours du monde pour faire le, le travail qu'il y a à faire. Quoi. Et, euh, et ça apporte une grande diversité de points de vue aussi. Chacun peut donner euh, un petit peu euh, du temps qu'il a, il y en a certains qui préfèrent mettre leurs actions ou faire un don, et puis si on veut donner un petit peu de temps, euh, l'avantage à Terre de Liens c'est qu'on peut faire euh, à hauteur du temps qu'on a, de ce qu'on veut mettre comme énergie. Une ferme lien, elle n'est pas parachutée, achetée comme ça, elle ne vient pas de nulle part. Elle a vraiment une raison d'être sur le territoire, puisque c'est une volonté déjà d'un petit groupe de citoyens qui se sont mobilisés au sein du groupe local pour monter ce projet. Et puis dans un deuxième temps, un cercle de personnes qui ont mis leur épargne, c'est vraiment une mobilisation tous ensemble, parce qu'ils croyaient en ce projet-là. Les citoyens lambda, entre guillemets, se sentent pas concernés, alors qu'on mange. Pour moi, à partir du moment où on mange, on est concerné par l'agriculture et par la façon dont est produite notre nourriture. Et voilà l'idée c'est que ça c'est l'affaire de tous et qu'on peut tous s'en mêler pour essayer de faire quelque chose de, de sympa. Quoi.